De cuisine multifonction. Pour répondre à un besoin client, je dois rassembler les éléments pour la recette, les intégrer ensemble en ajoutant l'expertise de chaque spécialiste afin d'avoir une puce qui sera fiable, robuste, à fort rendement et compétitive. Ce serait une abeille. J'ai un aspect multitâche, c'est-à-dire que je dois calculer et élaborer des règles de dessin qui seront comme les alvéoles du nid, qui est la technologie ST. Il faut également que je sois capable de répondre aux designers qui vont utiliser ces règles de dessin. Ça serait la gymnastique, pas pour la souplesse, même si j'en ai besoin pour bien collaborer, mais plutôt pour la précision parce que la puce ST peut être vue comme une pyramide qui a besoin d'experts de, de différents horizons depuis la conception jusqu'à la fabrication. La fabrication d'une puce est comme une immense chorégraphie qui demande une coordination importante.